Sur une carte, lorsque l'on veut indiquer la position d'un lieu précis, on va utiliser un figuré ponctuel. Ce type de figuré est utilisé pour localiser une ville, un bâtiment, un port, un aéroport, un tunnel ou encore un lieu touristique. Ainsi, sur cette carte de France, les parcs nationaux sont représentés par des carrés verts. On va donc chercher à montrer la position précise d'un lieu sur un territoire donné. Pour localiser différents types de lieux, on peut utiliser différents figurés ponctuels. Si le plus évident est sans doute le point, on peut également utiliser des carrés, des losanges ou encore des triangles. On peut également faire varier la couleur des figurés pour différencier des bâtiments de même nature. Ainsi, on peut rajouter d'autres éléments qui ne sont pas des parcs nationaux sur cette carte en utilisant différents figurés. On peut enfin faire varier la taille des figurés de même nature pour illustrer leur importance plus ou moins. Ici, l'importance respective des ports négriers français est notée avec des points de différents diamètres. Pour résumer les figurés ponctuels permettent de représenter un élément précis sur une carte. On peut utiliser un feutre pour les dessiner sur la carte. Pour représenter une information ou une donnée qui ne concerne pas un point précis mais un espace plus large comme un pays ou un continent, on utilise un figuré de surface, c'est-à-dire un aplat de couleur ou des hachures. Sur une carte, un figuré de surface permet de représenter une zone peuplée, une activité occupant un espace comme les espaces agricoles, les espaces industriels, la plus ou moins grande importance d'une donnée sur un espace comme la variation de densité par exemple. Pour représenter une donnée différente, on va changer la couleur ou l'orientation des hachures. Ainsi, sur cette carte, les différents espaces touristiques sont représentés par des aplats de couleurs différents. On peut également utiliser un dégradé pour illustrer un phénomène plus ou moins important suivant les espaces concernés. Par exemple, sur cette carte de France, plus le pourcentage de la population départementale pauvre est important, plus l'aplat de couleur est foncé. Donc pour résumer, un figuré de surface sert à représenter un phénomène qui s'étend sur un espace plus ou moins important et on utilise les crayons de couleur pour faire les aplats de couleur. Pour représenter une limite, un trajet ou un déplacement, on utilise un figuré linéaire, c'est-à-dire une ligne ou une flèche. On les utilise pour représenter un cours d'eau, des voies de communication comme les routes, les voies ferrées, des déplacements comme les flux migratoires, les importations, les exportations ou encore des limites comme les frontières. Pour cartographier des éléments différents, on peut faire varier la couleur de la ligne ou bien changer sa forme. Ainsi, sur cette carte, les voyages des découvertes sont représentés par des couleurs variant en fonction du pays. On peut également faire varier l'épaisseur du trait pour illustrer la plus ou moins grande importance d'un phénomène. Sur ce planisphère, l'épaisseur du trait représentant les routes commerciales varie en fonction de leur importance. Donc pour résumer, les figures linéaires permettent de représenter une limite, un trajet ou un déplacement. Et sur la carte, on peut utiliser un feutre ou un stylo pour faire un trait précis.